Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment allez-vous Je m'appelle Maxime, j'habite en France. Aujourd'hui, je vais vous témoigner quelque chose qui m'est arrivé d'extraordinaire. J'ai connu euh, le grand maître d'art fifoncy parce que j'avais de gros problèmes financiers. Je lui ai demandé de me faire la valise magique qui m'a produit 5 millions d'euros par mois. Oui, j'ai bien dit 5 millions d'euros par mois. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, je le remercie infiniment pour son travail bien fait, bien accompli, et son travail est fait avec sérieux. J'avais auparavant essayé des, des, des travaux avec d'autres marabouts, mais ça ne m'a pas donné de résultats ni de satisfaction. Je le remercie infiniment, maître d'art fifonci pour son travail sérieux, bien accompli. Il a les génies les plus puissants du Bénin. Voici son numéro de WhatsApp. Plus 229 66 49 95 62. N'hésitez pas à lui contacter quel que soit votre problème. Il trouvera la solution adaptée à tous vos difficultés, le grand maître d'art Fifonci, je ne regrette pas de l'avoir connu. Si vous avez des problèmes de santé, il guérit le cancer, l'épilepsie, le diabète et les maladies inconnues les plus compliquées et aussi les problèmes spirituels, les envoûtements, la sorcellerie. Il peut vous protéger contre tous les accidents. Et aussi les problèmes d'affection, de couple. Si ton mari est parti ou ta femme, il pourra refaire venir l'un ou l'autre rapidement. N'hésitez pas de contacter Maître d'A. Fifonci le meilleur marabout du Bénin pour vous satisfaire de toutes vos préoccupations. Son numéro de téléphone ou de WhatsApp plus 229 66 49 95 62. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pour ce témoignage.